monster. Allez, mecs, Il y en avait 3. Après ça j'ai parti. Bon Il est derrière la barrière. Ah oh, mais il y en a encore là. Que, putain. Ça se reproduit pire que des lapins mon gars, c'est impossible. Je cherche spawn. non plus. Qu'est-ce il y a mon jurou ils sont <rire> très à l'autre. Il y en a le qu'un Ah ouais, mais bon mec euh, fuck En restant, il est lourd. J'ai arrêté, j'ai plus de Ah, c'est bon. Ah, ah Leur coq, il m'a mis un petit tir de... de, de, de... Quelqu'un ouais, pour me pas. diriger, s'il vous plaît là Euh, oui. Tu... Oh Remarque, non, je veux drive. Quelqu'un pour me Non, il, il, il ah, C'est bon, tout le monde est là ou... Attends, je Attends moi attends-moi C'est bon. On est complètement les mecs là. Si on meurt, toute l'équipe meurt. <rire> nous représentons un peu, un peu moins de la moitié des... l'équipe. Euh, c'est qui le patron Ça nous 4 Ouais c'est bon, c'est bon. Ah putain, non c'est pas bon. J'ai pas eu le Non mais what C'est bon, c'est bon. Mais je suis même pas sorcier. c'est trop génial, mec Salut, c'est <rire> 4 l'autre qui dit non, c'est bon, c'est bon, tu parles. Le mec était derrière mais En vous. fait, y'en avait deux, y'en avait deux. J'en avais eu un et euh, il y a l'autre qui était derrière <rire> vous. Et lui m'a eu. Euh, J'ai fait un 6,70 sur lui. Le mec il s'est fait la triple à la MP7. Oh, un chargeur. Bravo. Il a 40 balles dans la MP7. Ouais, ça, avec Charles Améleré, ouais, ça fait mal. Non, oh, ben, t'as merci. Merci Marie Et au-dessus de moi, perçois je suis J'suis mort oh, ouais, J'suis mort <rire> T'es tout seul ouais. Choukine T'es pas le fifo, Non. Je <rire> suis mort à la s par un mec en bas en fait là Ah bah c'était lui qui, qui m'a tué au c 4 <rire> il... qui vous a foutu Il est à 18-2 Il est à mm. un rond en fait, c'est ça un rond à gauche Ouais Non mais il est on... à moi Non mais non, j'y vais <rire> On est trois, il y a. Mais de jamons, là il est pas oh, diamant là. Il est là, c'est lui. Ah, l'ai eu ah Bah attends, oh. j'ai fait de la suppression. Ah bah j'ai mis, j'ai mis, je finis dans la tête en plus. Désolé. <rire> mec c'était la guerre, tout le monde le voulait en fait. Il a pas dû comprendre. <rire> MP7, à moi. Là, nous, oh, derrière nous, derrière nous. Il y a un sniper derrière. Ça peut. Il saute dessus. Il est nickel des jambes. Ah, ouais, j'ai vu eu ça. Euh, je suis mort, je suis mort, mec. Je suis à 8% là, depuis tout à l'heure! Je <rire> suis mort! Oh. Putain, je fais le con, c'est pas plus 4-7! Oh! <rire> c'est trop génial! Pourquoi oh, tu démerdes, Gunner? Mais je rapparais à chaque fois sur voie, je fais descendre, je sais pas. Si, si quelqu'un pourrait tirer une roquette sur le Mangalou. Pas besoin, mec. À l'étage? Ouais, non, mais. Attention, on a suis pas déconné. Ce qui compte, c'est gagner j'ai revu un manager, peut-être que je te la mettre ta roquette. Ah, mais bah, il y en a un qui l'a mis Non, parce que ça va pas. Ah. Un il y a le MPC qui passe à droite. Ah. Ah ouais, j'ai vu ça. Droite, là, ou... Ah, il est mort, putain. T'es sûr ouais, ah ouais. Oh, derrière y a un mec là J'ai spot un tout derrière nous là. Quelqu'un avec moi pour le courser ou pas Y'a un mec qui en haut, haut du bagnano si t'as envie. Qui ça euh, oh, y a, y a, y a, y a des gens au-dessus du balade. Il le one-shot mec. Ouais. Le niveau 8 qui fait 8-7 one hey. one si <rire> Il one-shot. T'avais 5-6 fois qu'il one-shot. Mec, s'il one-shottait tout le monde, il serait, pas, il serait pas en train de faire 8-7. Ou alors c'est qu'il est vraiment très très mauvais. Deux cas, monter avec dit Ou alors c'est vraiment qu'il one-shot tout En fait, le mec il est aveugle, il est un gros cheat de merde, mais il est aveugle. <rire> <rire> c'est sais que ça va ça. Bocu peut-être qu'il en Je que pas suis ouais, sûr que une monité en fait. Merde, je suis mort. péter un archive là qui était dans le. dans là. Le... Du ouais. tout, le monde, quoi. <rire> Merci. Me Il C'est Ouais. C'est pas moi. Oh, j'ai fait la suppression et j'ai vu que c'était le ham track. C'est fait C4 le ham C'est Un archive, je l'ai encore tué, mais j'ai cru que j'allais pas le tuer en fait. Mais mec, c'est dommage, à un peu près il faisait péter le ham track. C'est con hein. Mais il m'a posé à, à, à je sais pas, genre une avait à demi pour cent. J'suis à 7% à cause du charge, d'un sa race. Attention, le je mais vais Attends, mais attends, je vais me le dans le char! Il va aller me laisser C'est ce qu'a fait. Euh, qui est mort où, là? Moi, je suis oh. mort dans le char! ce qui est non, bien un Dans la je tombe. à gauche, dans le truc! Non, juste devant J'ai tous mis l'eau, mais euh, Le reste appartient! Euh. Bien joué! J'ai tombé dessus, moi, je suis mort! Ah, PUTAIN Et là, je me rends compte pour toi il est resté! Euh, je prends le même. Pas. Et comment pourquoi tu m'as pas dit Ah parce que c'est pas moi qui suis mort en face de toi. Mais non mais je me suis Tu T'es mort derrière moi Tu me restes, Gunner oui. oui Et B, tu m'as pas dit qu'il a resté devant moi Mais moi je t'ai dit j'en ai, ai eu Mais Et en fait il a resté plein devant moi, moi je me suis retourné. J'ai vu, c'est Shogun qui a spawné ou chien. C'est pas chien Moi je spawn sur toi et je me suis pris. Eh <rire> mais je crois que c'est pas possible. Je me retourne, je m'en bats fait spawner, je suis là. Oh merde On te tué les deux morts <rire> C'est abusé. J'ai quoi le trac là À part du tourisme On fait, on fait de la merde, mais on la marche dessus quand même. <rire> c'est ça qui est bon. Viens ici, Du quoi ça. Ah, non, ça n'a pas ouvert. Tu te rappelles pas ça ouais, C'était pas avec toi Qu'on a essayé une bien fois qu'on s'est fait de C4 et ça a pas coûté. T'es passé Oh non, je suis mort. Oh non 870 MCS. Oui, oh mais oui, c'est le même que tout à l'heure. Il y a monde dans les bâtiments là, je suis sûr. Où, là il, même pas en il y a le tank aussi, il y a le Attention, la surface est On arrive, on arrive. C'est bon. C'est arrivé Il y avait deux mecs qui étaient en train de diffuser. Ah, bah, il y avait un troisième mec. C'est toujours notre copain euh, magique avec sa MP7 euh, de folie. Il y a une arme derrière toi. Ça, ça va pas diffuser là non il y a non, non. Là. pas encore y'a des mecs autour, mais en fait t'as des mecs qui campent devant le renais mais ils ne diffusent pas D'accord. les mecs ils sont 18 là Et vous rendrez le kill feed les mecs parce que là je crois que j'ai fait un truc non <rire> euh, mais t'as vu ceux là ils étaient justement <rire> j'ai vu un truc en dessous non mais genre 97 hein quand même il reste il reste je suis juste merci. Yes. Je suis mort. Ouais, mais ça on 170. Putain, je casse les couilles ce monde de merde. T'en sais rien Le chargeur amélioré, il remplace quoi sur M249 Euh, CodeS, ah, le cache-flamme, le viseur laser, oh, le Ok, sur. nickel. Nickel, mais je vais mettre ça. Le truc qui sert à rien quoi. En fait, tu mets ou bipieds, et après chargeur amélioré et. Ouais, ouais. Ouh, attends, ouh, je le monte Laser. Je mmh. peux pas laser. Mmh mais c'est où ou changer amélioré ou laser silencieux ou des merdes comme ça Ouais, le chargeur amélioré quoi ouais moi ça dépend il y en a une que je joue le but PKP, je joue du laser mec et sur du qu'on m'a rapproché il fait très très mal ouais mais quand t'as 100 balles au lieu de 200 tu Une nerf c'est un ah oui c'est un peu je t'ai buté mes couteaux psychopathe les c'est quatre si on vous a buté non non c'est bon je l'ai tué je suis sorti avant quand même je suis pas débile je n'ai pas resté avec toi au volant jusqu'au bout mec je suis mort, je suis mort. pas, on peut pas, on peut pas. Oh Non, non, non, mais je sais. Il y a un tank en milieu. Ah, ouais, il y a un tank et moi je suis tout seul à défendre sur le Non, je suis là. T'es où C'est safe il y a un mec qui arrive. il y a un mec arrive, le mec me bute et le type il est derrière le mur quoi, c'est enculé. Il ce Gunner Ah, t'as eu le plaisir de, de buter un archive, c'est pour ça. Non, en fait moi j'ai je suis là. Oui, mais oui, mais Juste est... là, la panace. Il y en a deux. Tard. Il me fait un peu chier le tank, j'ai envie de le C4. Oh T'inquiète, toi qui reste là de ce côté là, il nous fera pas chier sur. sur... C'est sûr, on a d'ailleurs mon fuse. Ah non, mon fuse. Je te fuse. Vous, vous, vous regardez ma game. Regarde-toi. Je <rire> ouais, suis mort, moi. Je suis mort. <rire> moi aussi. Ça défuse, mais. Ah <rire> oh, Ah ouais, ils ont pas réussi à Il est bien ou pas Non, ça a pas pété. Vous ah vivez bon bien la game Je oui. <rire> suis à 27-6 Est-ce que ça part à quelqu'un <rire>